Le professeur Grand Mouni a toujours dit 3 bien nuit quoi. Tipule qui est trop chaud, nous connaissons qui côté le mourir. Eh bien, mesdames et messieurs, dans la vidéo, nous allons inviter vous à traîner. Quantité de la police, mette dominance yoyo. Quantité de bandits, commissaire Richmond, commissaire Muscadin. Je ça en prie, mesdames et messieurs, il y qui tombent. Il des bandits en bas des bagages graves. Dans le moment où je parle, mesdames et messieurs, la police finit avec un chef gang canadien. -gan Deuxième chef gang canadien, mesdames et messieurs, commissaire ben, Richemont met le Commissaire Richemont fait monsieur dépalait, mesdames et messieurs. Et bien monsieur, cap dit que le panan en elle, le pas ceci, il pas cela. Commissaire a fait tout, dépalait tant cou. Et bien famille au Québec et Marilotte. Mesdames et messieurs, dans la vidéo, ça nous allons fort, de comment ça est. Dans le département de dans le lien coût. Opération lancée. Opération déchausser bandits. Opération déraciner bandit, Opération Massacre bandit, Opération filer manchette, Marcher pour bandit la caillou dilagé. Sous beaucoup de manchet pour là. Al chercher, Al achetel, Mande grand papa ou prêter. Mande grand ou prêter. Il mette ouillé. Al filer manchette tout. Mette là. Eh, ben pour prêt pour marcher chercher bandit la caillou. Marcher chercher criminel yo. Marcher chercher assassin yo pour mette yo. Nabouette. Mesdames et Messieurs, nous allons prenons les détails dans la vidéo vidéo qui nous pote pour là. Eh nous prenons les saisies tandis, comment le peuple a dédoublé, le peuple a massacré plusieurs bandits, le peuple a fini avec la vie de plusieurs bandits. Foi ça, vous ne pouvez pas attendre que c'est la police qui a fait, vous ne pouvez pas attendre que c'est le commissaire Houchemont qui a fait, vous ne pouvez pas attendre que c'est le commissaire Muscadé qui a fait, le peuple a dédoublé, vous décidez, vous ne pouvez pas garder sous la police, vous ne pouvez pas garder sous l'autorité, c'est vous-même qui avez marcher pour le bandit, c'est vous-même qui marcher marché sacrifie bandido c'est même même cap marché couper tête bouler caille tout bandit, mesdames et messieurs opération lancée sous beaucoup de manchettes pour là à l'acheter, ce chercher couteau cherche à parce que nous pas encore, le peuple a dit qu'il peuple a dit yo pas quitté les bandits, pas quitté encore les yo, nous allons vite au billet, mesdames et messieurs, et pas oublier ou souti la haïti.com. Nous comptons à vous. Dans la vidéo, la vidéo Actuages, nous portons pour là Son vidéo qui peut faire plaisir en pile, qui peut faire qu'on content, ou pour saisir comment le peuple a même décidé pour finir avec un carrière tout bandit qui n'a pas y'a. L'autre nouvelle qui a fait actualité, chef Gang Iso, vilay de Dieu, monsieur recevoir la plaque YouTube et c'est ça qui a fait la une sur tout Facebook et TikTok parce que tout monde youtube alors que cap travaille pour pays ça cap tout le cas de pour pays ça et bien yo poko des plaques de de de youtube alors un chef gang cap monde cap kidnapper monde cap assassiner monde plaques youtube en tout cas mesdames et messieurs on a le temps de la vidéo ça directement au niveau de la département et la Tiboni et bien la nous gênons opération et que la police est Et pendant opération c'est Eduardo chef d'un coucou à Niyio Ivi a été livré dans l'hôpital et bien de que ces bandits coucou à qui ont été chassés a fait la pluie et le beau Et bien au niveau du la département la Tiboni bien et la police elle-même qui est avec toutes ses commentaires gouvernement préjudicium et, et, au niveau de Gounaïve, quand est-ce qu'il au même de censé lancer une opération, eh bien, plus loin, capable, et arrêter tout, euh, bandit, eh bien, au niveau du koukouat c'est qui est euh, même qui a fait, eh bien, un pile, et problème, eh bien, au niveau du département, la timonite, mais la police, qui est même qui a annoncé, il y arrêté, il y a un gros, et bras droit, eh bien, il un chef d'un Koukouat-Saras, qui est, lui-même, il y et un, il y a un stationné, bien, il y et au niveau de, et l'hôpital et bien et et que ça a été et a été fait et bien c'est alors la police qui de même qui s'est fait et annoncé et ça et bien parce c'est pas seulement et banditage qui au même lieu santé annoncé a été bien empile d'autres bandits encore et au niveau de et autorités on a débattu la simonie qui au même lieu santé est arrêtée et bien la même cadre et dossier et ça et bien deux Information, c'est les y et monsieur qui a été parce que bien tout le monde depuis hier qui a regardé photos et la qui de même Et Bandi qui même au niveau des zones... Et je vois -y, un danger humain, gang koukouat qui a été arrêté. Et, et c'est la police qui confirme les. A 7 avril 2023, c'est Nelson Joslet, alias Koukouat, et bien au et bien M. identifié comme une chef gang koukouat qui a opéré. Mais comme l'espère la département, la Timonite Nelson, je a été arrêtée lorsque lui-même était venu prendre soin et bien elle blessée par balle dans l'hôpital de la Providence. La cité indépendance là monsieur lui-même qui était chargé pour transporter les armes et puis munitions et qui a sorti et dans sa vieille griffe, la cité de la Timonite et des groupes qui les donné coco à Tassarasaki contre les zones. Et puis, c'est la police l'a bon, informé, nous a informés qu'ils ont mené opération de la coopération oui, de jeudi et qu'on ont opéré une gang de coopération Et les bandits, ils ont même affronté avec force de l'audio au moins ce qui est et, un membre de la gang qui a été abattu lors des affrontements que nous avons effectués en policière à nous ignorons si le sirop de Badiumène, Nelson Josselet, était arrivé à rapporter une opération policière qui conduit pendant ce matin à Fiesta Ganela. C'est un membre influent des groupes criminels, Conkurata Saras, et connu pour des actes d'atrocité horrible, y compris des cas de viols perpétrés sous le monde de Sécrestéo. Et d'après toute information, il y a des bandits, Conkurata Saras, et M. même et à ma au niveau du département, la tribunette, et bien, abdou, dans le cadre de sécurité, il y a un nouveau directeur départemental, police. M. Goodson, jeune, qui lui même, qui voulait changer parce qu'on est au niveau de la tribunette la plus critique qu'on veut faire face à cela et la police. comme que la population de passe présence, et bien, les policiers, et ça fait qu'ils ont monté à Bédi, et il lui-même, c'est une brigade d'intervention rapide, de côté de que vous-même, vous et là pour capable et pour et plus de ensemble avec les populations qui ont difficulté à brigade d'intervention et contre le grand banditisme, monsieur Long, une Surtout en coordination de presse et des relations publiques de la police nationale qui est publiée le 17 avril 2023. Le département de la tribune s'est disposé à présent. Et ça est pour unité interventionnelle. C'est brigade brigade qui forme un groupe de policiers qui recevra formation spécialisée précise des autorités policières. Selon le départemental et le commissaire divisionnaire Roger Goodson gel agent et brigade interventionnelle, et après que vous avez été au fini de recevoir par chemin, vous avez été objectif de continuer à lutter contre le grand bonus de l'hôpital, le département. Eh bien, il y a une dernière note qui indiquait que CPRP et PNH, ils ont été dit par l'hôpital, ils ont été terminés pour qu'ils puissent faire des bandits armés qui ont opéré. Eh bien, il y a tendance à créer de panique au sein de la population dans le département. La petite bonus n'a pas avancé dans le même cadre d'aussi de SQITA. Eh bien, vous pouvez regarder les vidéos côté dans le cadre de ces on allait diminuer que nous de capables de faire des dans notre dossier. et il y a des policiers affectés dans la juridiction, selon le commissaire gouvernement AI, et c'est maintenant M. Vincent François. Au moment de ces opérations, M. Vincent François a fait savoir qu'une arme à feu a été saisie et y a des policiers qui répondent actuellement à la question de service d'investigation. Et le commissaire que c'est marqué dans la minute que nous avons parlé au niveau du garde à vue, dire qu'il y a des policiers qui capables de répondre à la question de l'autorité dans département juridiction ces Et si la procure le même cas de dossier, ça nous prend directement au niveau de Haïti et Sud, identifié comme étant le deuxième chef, le deuxième chef gang de à Acet Apollo, appréhendé dans le Sud. Et bien dans le cadre opération conjointe menée par la police et le parquet de Caïna, après-midi, vendredi 17 avril 2023, dénommé Asset Apollo. Les premiers chefs de gang de Canada et Max Angelo Navide ont été appréhendés et sont tombés sous le coup de plusieurs chefs d'accusation. Aquel Apollo, identifié comme étant deuxième chef gang dans le département de l'ouest, a été arrêté en premier temps dans NIP, puis il a été relâché par faute de preuves. Selon l'accusé lui-même, tout en utilisant des allégations à son compte, et bien tandis que Mathane a de son côté, était recherché depuis plusieurs semaines par le chef du paquet de cailles pour implication présumée dans le cas de vol le déjeuner qui exagent une faute, et bien, interpellationniste fait suite, en tant qu'arrestation d'un individu et des mois dernier et des sous-route qui est maintenant vers l'ampirin et qui est en possession de voiture avec un moteur graphique et qui est propriété Max Angelo Nassis et le dossier qui fait couler en pile et par en pile. Angelo Nassis qui lui-même, est animateur de l'émission dans la station radio dans ville des Cailles et Utah ic s'est t pour assimiler le dossier ça ensemble mm -hmm. avec ces questions. Eh mm -hmm. mm -hmm. eh, eh et eh bien, j'en ai pris mon mouillet de la bouquine. Journaliste lui-même, il a arrêté lui, et bien, c'est lui-même, il a été acquisé depuis le président, eh bien, dans le cadre de dossier ça et eh bien, il a arrivé mouillet eh de la bouquine. En mm -hmm. sasinat de Jovenel Moïse, ça, eh bien, mm -hmm. dans tous dossier ça et bien, il a toujours été en cas de crime, toujours, et eh bien, nous connaissons que en sasinat, et eh bien, président Jovenel Moïse date 7 juillet et eh ça 23 mois. Et eh bien, nous rappelons que et ça l'est fait de eh la douleur dans l'occasion. à y qu'un un ancien eh, président Jovenel Moïse qui était tué par balle par un commando armé dans la résidence privée, en période et eh 5 en date 17 juillet 2021, 21 mois eh bien, après Manu et le 7 avril 2023, Madame. Et, et, et président Jovenel Moïse, il persiste et suit que assassin toujours dans le pouvoir et de notre et dans la circonstance constances, il continue pour déclamer justice en faveur et de et Marie, 21 mois après assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse sa famille, notamment sa veuve et ses enfants, qui a milité pour que justice soit rendue. Et bien, pour fille Étienne, Moïse, assassin et Marie, eh il y a toujours le pouvoir. Eh bien, c'est ça qui lui-même. Et lui fait connaître et publié la date 7 avril et qui marque date 21 mois. Et bien, comme ça, on sort fracassant on sortit fracassante qui doit être impliciter et puis qui adresse directement à son avec actuel. Le premier ministre, Dr. Ariel Henry, qui n'a pas cité dans le cadre bien Selon le rapport d'enquête, bien euh, le Nelro et Chiroujien avaient eu des de, de conversations téléphoniques avec une suspecte clé dans le cadre d'assassinat Jovenel Moïse, à savoir de Félix Badiou-Joseph. Deux de, de lecteurs ont été échangés avant, pendant et après l'aboutissement opération qui est relevé par rapport à. Eh bien, Ariel Henry, qui lui-même était invité au parquet de port s'est prince le et pour capable de mettre point de pied quant à Félix badio, et eh bien monsieur Toujours, à cavale de la vie de la sienne, pour de la République, et eh de l'enquête relative à l'assassinat -la de son mari sera similaire à celle autour du crime comme Lorsqu'un premier ministre, et bien, Libanais, Rafiche, a Haïti ne cessera de viser sur l'intervention et le tribunal pénal international. Assassin, Yon -Yon encore la, la, pouvoir, aux abords du pouvoir. Haïti continue de demander au tribunal pénal international, comme ce fut le cas au Liban, après l'assassinat du premier ministre Rafik et à et de justice, et Jovenel Moïse a tuité Martin Etienne Moïse. Les assassins sont encore là au pouvoir. Et M. remercie, je M. Damien, Mme Mouïse dit même, dit que, eh bien, il faut être capable de faire justice pour le Président. Moïse, qui qui lui-même, qui vient 21 mois depuis qu'il est arrivé, et Mouïse est arrivé assassiné. Et bien, en même temps, selon l'information qui n'a pas circulé en fin et par un bien chargé d'affaires américain, à pied d'Haïti, Daniel Foote, pour ministre Ariel Henry, qui même lui positionné pendant ce même temps, eh bien, la CAILI, côté ses agents FBI qui étaient là. Et eh bien, moi, je de bonnes choses que Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, a été interrogé par le FBI cette semaine à la maison du premier ministre où il a également rencontré le suspect d'assassinat. Joseph Badiou a-t-il partagé avec, et, et cela avec le peuple haïtien? et, et ça est-ce que les gens ont dit que avec Badiou pendant ce mandat? Est-ce que les gens ont parlé ensemble avec le peuple haïtien? Et selon des, des informations rapportées par plusieurs médias de la capitale, les enquêteurs du FBI s'étaient aussi rendus au domicile de Un président appelle le 5 commune de Pétionville, et bien, Abdou, c'est dans le même cadre, dossier assassinat ancien de Jouvenel Moïse insécurité qui toujours a peu à travers pays parce au niveau des départements l'ouest nous pour dans commune Croix des Bouquets Panique à Bunaville Gang Kanara et qui a cherché de capable d'y contrôle et bien et Kanara et Ben qui réveillé le jour le 17 avril 2023 sous et des feux noirs créant généralisée des dans zona en effet selon habitants eux-mêmes et qui confient ensemble avec journalistes c'était l'œuf du gang de et de qui ont même voulu prendre contrôle ça, mais ils ont tenu un échec par des membres de la police nationale d'Haïti, captifs au ville et, et depuis et longtemps réputé comme état indiens et déjà, des gens. Plusieurs membres de la population qui bénéficiaient des logements sociaux de l'état haïtien sous la gouvernance de l'ancien président Jean-Bertrand Haïti, et bien vendredi, 7 avril 2023, il y a une situation de panique totale, qui est venu au privé de détonation à l'oud, et bien restant qui fait et bien presque toute la journée et des membres de gang Canada, et qui eux-mêmes qui a partir et bien se voulaient le contrôle. Et bien, ils été par les qui contrôlaient et la zone qui un retour en force, puis les habitants au navire, avec les policiers pour assurer protection population zone au les toujours, nous Opération coupé sommeil, bandit, trois prisonniers tous les sous yeux à la première section communale de Boudet, et bien plus précisément dans la localité Simon, et bien parce des cas il y ensemble avec arrestation de trois prisonniers bandits, et bien je voulais voir le 17 avril 2023, et bien M. Sayoki, et le M. Dame Sayoki, selon l'information qui a été comme premier et, et élément information, et bien il sorti dans la commune Cabaret, dans le d'Haïti, il arrêté opération baptisée, coupé sommeil, bandit et les vols à main à Association de malfaiteurs, enlèvement sans en et des charges qui ont été contre M.